je vous l'ai dit, de très, très bonnes affaires. La mesure de la glycémie, jusqu'à présent, a été périodique. Les outils de mesure de glycémie qui ont existé sur le marché jusqu'à présent, c'était des outils périodiques. Sauf que ces outils périodiques ont des limites majeures, en ce sens que pendant la période, pendant le moment où on ne suit pas la glycémie, on ne mesure pas la glycémie, c'est à ce moment-là que le se produit pour les malades atteints de diabète. Donc, il fallait repenser, il fallait arriver à créer, à mettre au point un modèle, un dispositif qui permet de suivre la glycémie en continu. Et c'est ça que Ivan Saltanov et son équipe d'ingénieurs ont réussi, sont en train de réussir, de mettre en place et de commercialiser, divulguer, diffuser, promouvoir dans tout le monde entier. Un dispositif de surveillance permanente, de surveillance continue de la glycémie. Donc, vous comprenez que sur les 537 millions, écoutez, il y a 537 millions de malades de diabète, selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Actuellement, les entreprises qui produisent les équipements de surveillance périodique ne, ne parviennent à satisfaire qu'environ 5 millions de malades dans le monde. Environ 5 millions. Sur 537 milliards, millions de, membres, de, de, de malades, vous vous imaginez que ça ne fait même pas 1%. Donc, le marché est grand. Et c'est à ce marché-là que notre innovation va certainement intéresser, au-delà d'être même d'ailleurs une solution meilleure, pour ceux déjà qui utilisaient ces anciens systèmes. Donc, il y a l'innovation. Et il y a la deuxième raison, c'est la demande. Croyez-moi, 537 millions de, de, de malades diabétiques dans le monde, c'est un marché immense. C'est un marché stratosphérique. Si une entreprise comme la nôtre peut simplement, dans les 10 ans qui arrivent, les 15 ans qui arrivent, envisager, ambitionner, n'avoir que 10% de ce marché, 10%, 10% de part de marché, si c'est 550 millions, c'est-à-dire seulement 50 millions. Je vous assure, vous qui êtes là en ligne ce soir, si vous êtes membre de ce projet, si vous êtes investisseur dans ce projet, je vous assure, dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas, j'ai envie de dire, vous serez juste choqué de ce que votre investissement va vous rapporter. De ce que vos investissements va vous rapporter. Et si vous n'êtes plus de ce monde, vos générations, vos enfants, vos petits-enfants que vous aurez laissés seront choqués de voir la vision que vous avez eue de pouvoir aujourd'hui faire confiance, prendre le risque de, de, de rejoindre ce projet. Il y a une demande énorme et cette demande est grandissante, elle est sans cesse croissante. Parce que de plus en plus, les gens comprennent qu'il est bon, certes, de prendre des produits, d'être dépendant de, de certains outils de, de, de, de purge, ou alors comment je vais dire ça, oui, de purge de la glycémie, ou alors de, de, de, de, de certains appareils qui vous envoient l'insuline et tout ça. Mais si vous aviez la possibilité de contrôler votre niveau d'évolution du sucre, même simplement avec l'alimentation, vous pourrez déjà sortir de tous ces systèmes de traitement conventionnels qui, nous mettent, qui mettent mal à l'aise les malades. Donc du coup, cette demande grandit au sein de la communauté de malades. Mais vous pouvez aussi comprendre très bien que cette communauté de malades elle-même est censée se croissante. Donc il y a un véritable marché, il y a une véritable demande. Ce n'est pas un produit qui cherche encore son marché. Ce n'est pas un produit où il faudra aller convaincre les gens d'acheter. C'est un produit que les gens cherchent. C'est un appareil que les gens cherchent. Et je vous l'avais déjà dit, pour vous qui êtes fidèles à ce programme, que nous aurons le coût d'acquisition de notre appareil sera trois fois, inférieur, trois fois inférieur au coût des appareils actuellement sur le marché. Donc, vous comprenez que c'est une demande forte avec un marché dans lequel les concurrents sont très peu nombreux. Vous savez, un projet, un business, une entreprise qui se développe dans un marché où elle a énormément de concurrence court le risque de voir ses parts de marché être très faibles. Par conséquent, son chiffre d'affaires très faible. Par conséquent, ses revenus très faibles. Par conséquent, pour ces actionnaires, un retour sur investissement très faible. Mais lorsque vous êtes dans un marché comme le nôtre, où vous avez avec vous l'innovation, où vous avez avec vous un marché, où vous avez avec vous un marché où les concurrents qui sont déjà avant vous ne couvrent même pas 2% de ce marché, vous comprenez que vous avez du pain béni sur la table. Vous comprenez que vous avez un projet sur lequel il faut investir, il faut y aller, il faut se mobiliser, il faut travailler, il faut accompagner ce projet à ce qu'il se développe. Donc, il y a une très, très faible concurrence dans ce marché. Les perspectives, le quatrième argument, le quatrième élément pour lequel vous devez rejoindre ce projet, c'est les perspectives de développement de ce marché. Comprenez que dans le domaine de la médecine, les le niveau d'investissement dans les projets comme ceux-ci ne font que croire ces dernières années. Donc vous comprenez que l'innovation médicale est quelque chose de recherché. L'innovation médicale est quelque chose de sollicité par les grands fonds d'investissement. Les grands fonds aimeraient accompagner toute innovation dans le domaine de la médecine parce qu'il y a énormément de malades et parce que le challenge de la santé est un challenge quotidien, est un challenge permanent. Le défi de la longévité, le défi de la santé, c'est un défi qui concerne tout le monde à partir du moment où on rentre à l'existence dans cet univers. Donc, que vous soyez bébé ou que vous soyez vieux ou vieille, vous avez devant vous besoin de toute innovation médicale qui peut vous permettre d'être en bonne santé ou de vivre longtemps. Et c'est pour ça qu'un projet comme le nôtre va forcément attirer pas seulement les malades, mais même les investisseurs. Même les investisseurs. Donc du coup, vous comprenez que vous êtes dans un projet où aujourd'hui, au moment où il est encore en gestation, au moment où il est encore en création, au moment où il est encore en train d'être c'est le meilleur moment pour vous de vous intéresser à ce projet. C'est le meilleur moment pour vous de suivre ce projet, de rejoindre ce projet, parce que lorsqu'il sera mature, lorsqu'il euh, euh, euh, sera de notoriété vraiment internationale, de gros investisseurs qui en ancreront, devront simplement vous trouver, vous déjà correctement installé. Parce que oui, lorsqu'ils vont entrer, ils auront besoin d'acheter des parts d'investissement, d'acheter des actions, parce qu'à ce moment-là, on ne parlera plus de parts d'investissement, on parlera d'actions. Ils auront besoin d'acheter des actions. Et savez-vous chez qui est-ce qu'ils vont acheter ces actions? Ils les achèteront chez vous, chez nous. Nous, les premiers actionnaires qui avions acheté, pris le risque, oui, parce que c'est un risque, d'acheter les actions, les parts d'investissement de cette entreprise pendant que l'entreprise était encore dans sa phase conceptuelle. Donc, vous comprenez que c'est maintenant que vous devez vous positionner sur ce projet. afin que votre rendement, votre niveau de retour de ROI, de retour sur investissement, soit important. Parce que maintenant, vous allez le voir, la valeur d'une part d'investissement est de l'ordre de 0,001 francs. Un dollar, 0,001 dollar. Ça fait moins de 10 francs CFA. En vérité, ça fait environ 7 francs CFA. Mais imaginez votre potentiel de croissance, votre potentiel de ROI dans 4 ans, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Imaginez un seul instant ce que cela fera. Ça sera juste... Et non, ça sera juste, voilà, pour un projet qui est innovant, pour un projet qui a une demande certaine, pour un projet qui a une très faible concurrence, pour un projet qui a des perspectives de développement certaines et, et en constante croissance d'année en année, on a les chiffre de l'année dernière. Vos retours, vos rendements ne pourront être qu'élevés. Donc, cher, voilà des raisons pour lesquelles vous devez investir dans ce projet. Voilà des raisons pour lesquelles vous devez prendre rapidement des parts d'investissement dans ce projet. Oui, c'est vrai, je ne suis pas un conseiller en investissement. Je ne suis pas un conseiller financier. Mais je partage avec vous des informations afin que vous puissiez comprendre en profondeur ce projet. Vous puissiez comprendre de quoi est-ce qu'il en est. Vous pouvez comprendre l'opportunité que vous avez aujourd'hui de pouvoir dépenser très peu pour détenir une partie de la copropriété de ce projet, de cette technologie, de cette innovation, et, et demain après demain, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, de pouvoir profiter des bienfaits de, de, de votre investissement. Donc voilà, cinq arguments majeurs pour lesquels vous devez investir. Vous devez comprendre très cher qu'en investissant dans ce projet, ce projet va se développer sur trois, sur trois grands, sur trois, en trois grands stades. Il y aura trois grands stades de développement de ce projet. Et je voudrais que vous me prêtez votre attention pour que vous compreniez très bien ce qui va se passer, afin que vous compreniez que c'est maintenant que vous devez vous positionner. Il y aura trois stades. Le premier stade, c'est le stade de précis. Le stade de principe, c'est la, la phase embryonnaire, c'est la phase conceptuelle, c'est la phase où le prototype va être mis en place. Et durant cette phase-ci, j'ai envie de vous dire, l'accès la, au projet, l'accès au financement de projet est beaucoup plus réservé à nous autres, à vous autres, que l'on va appeler des particuliers de l'investissement, des petits et moyens investisseurs des investisseurs privés, des investisseurs particuliers, c'est nous. Parce qu'en ce moment, comprenez que les grands fonds d'investissement, les grosses baleines, comme on les appelle, ne sont pas encore vraiment intéressés à ce niveau-ci. Mais laissez-moi vous dire qu'après cette étape de précise, durant cette étape de précise où environ 15% des de, de, de, de parts d'investissement vont être mises en vente. Environ 2 milliards de dollars vont être collectés et qu'au terme de ce stade-là, on aura le prototype même, le modèle de l'appareil. Lorsque ce sera fait, on va passer au deuxième stade. Et le deuxième stade qui est annoncé pour 2025, c'est juste une date probable. Ça peut se faire beaucoup plus tôt ou même encore un peu plus tard. Mais je vous conseille, s'il vous plaît, chers vous qui êtes là ce soir, de participer à notre présentation de demain. Notre fondateur, Ivan Santanov demain, va faire une présentation à partir de 20h, du Cameroun, 6 mai, si je ne me crois pas. Vous allez l'écouter. Il a des bombes à, comme information, demain, qui va relâcher. Je vous assure, ce projet va vite. Au moment où on attend... Non, je ne vais pas vous dire, je, il ne faut pas que je, je, je parle à Chromie. C'est le patron qui lui-même doit venir dire les, les choses. J'ai eu quelques bribes, mais vraiment, je dis, je suis juste émerveillé. Je suis juste. Voilà. Demain à 20h, soyez connectés, vous aurez vous-même, Ivan Satanov, qui sera là en direct. Il va nous expliquer énormément de choses. Il va nous présenter, il va nous dire énormément de choses. Donc, ces dates-ci que vous voyez là ne sont qu'à titre indicatif. Ça peut aller beaucoup plus vite que ça ou alors un peu moins vite que ça. Mais moi, je suis convaincu que ça ira beaucoup plus vite parce que je connais l'expérience, je connais la détermination de Ivan Santanov. C'est quelqu'un qui ne lâche pas. C'est quelqu'un qui est engagé. C'est quelqu'un qui peut vraiment montrer au monde qu'il a l'expertise et qu'il peut mettre en place ce projet. On passera donc à l'étape 2 ou alors au, au stade 2 pas l'étape, le stade de parce qu'il y a une différence entre stade et étape. Les étapes, il y aura 17 étapes. Les étapes beaucoup plus sont d'orgue financier, sont d'orgue de la mobilisation financière. Mais les stades dont je vous parle ici sont d'orgue du niveau de réalisation de, de, de, de, de l'outil et du niveau de développement de l'entreprise, même sur le plan opérationnel et commercial on passera donc au stade site, c'est-à-dire au stade même, euh, euh, euh, au stade où, une fois que le prototype est déjà prêt, on va lancer une chaîne de production et on va se mettre à produire ce prototype-là et à l'écouler déjà tout au moins dans un pays. Et vous pouvez bien imaginer le pays. Je ne parle pas au nom de l'entreprise, mais je peux bien imaginer que, le premier pays qui va connaître la vente, ce sera certainement le pays dans lequel ce centre de, de, de, de cette usine de fabrication sera, sera logé. Et voilà, si c'est à si Moscou, si c'est en Russie, vous comprenez que voilà. Parce qu'effectivement, il y a un gros marché là-bas, il y a une grosse demande et ce serait juste fantastique. Donc, pour cette étape-là, on va donc connaître des fonds d'investissement qui vont rentrer les grosses baleines. Les baleines vont rentrer et je vous assure, c'est un stade où les choses vont aller très, très vite. Parce que les baleines, quand elles ancrent quand elles dans ce genre de projet, à ce niveau-là, c'est les gros moyens que, que ces baleines apportent. Et, et à ce moment-là, les parts d'investissement flambent, la valeur explose. La valeur monte rapidement. Donc Vous comprenez que le meilleur moment pour vous de rejoindre ce projet, c'est maintenant. Au niveau où on encore en précise, parce que lorsque ces baleines vont entrer, l'argent va permettre de financer rapidement la productivité optimale industrielle de cette application. Et on passera donc dès lors à la phase à au stade croix, où le produit, l'application, l'équipement, l'outil, Va être distribué, va être vendu un peu partout. Et je peux déjà être, j'ai déjà des frissons de savoir que je serai l'un des principaux redistributeurs de cet outil ici au Cameroun et je vais me battre pour en vendre un peu partout en Afrique. Et c'est annoncé pour 2025. Donc c'est annoncé pour à partir de 2025. Donc d'ici 2-3 deux, deux, ans, d'ici deux, trois ans à 2027. C'est vrai, c'est des dates juste indicatives. Ça peut aller beaucoup plus tôt. Oh oui, beaucoup plus tôt ou alors un peu plus tard. Mais je reste convaincu de mon point de vue, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, que les choses vont aller un peu plus vite. Parce que je connais l'équipe qui travaille, je connais le monsieur, c'est un bosseur, c'est un, un maniaque du travail, c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui est motivé. C'est quelqu'un qui a l'expérience, qui a la compétence et qui sait ce qu'il faut faire pour rapidement avancer dans ce projet. Donc, à ce troisième stade-là, voilà, ce sera juste l'industrialisation, l'explosion commerciale de notre projet. Et là encore, bon, c'est la même mise ce sera, les baleines vont vouloir avoir la même mise. Et si vous n'avez pas été là très tôt, mais pas seulement être là très tôt, prendre de bonnes positions. Quand je dis prendre de bonnes positions, ça veut dire avoir une quantité de, de, de parts d'investissement importante. Si vous n'avez pas de parts d'investissement, vous allez juste à ce moment-là regretter. Vous allez dire « Oh mon Dieu, si je savais, si je savais, j'aurais dû acheter des parts d'investissement en grande quantité afin de maximiser cette période-ci où les choses à vite, la valeur des parts d'investissement l'envie, vite. Voilà. » Ça, ça allait juste être énorme pour les dividendes parce que, à la vérité, le gain que nous attendons, nous, en tant qu'investisseurs, ce sera les dividendes que nous allons recevoir tous les ans. Pour peu que l'entreprise va générer des marges bénéficiaires, dès qu'elle va entrer dans sa phase d'exploitation, dès qu'elle va entrer dans sa phase de vente qui est annoncée pour 2025, 2027, Lorsqu'elle va entrer dans cette période de vente-là, tous les années, elle va, je crois, je suis optimiste, je suis positif, elle va dégager des bénéfices, même si pour les premières années, ça ne sera pas énorme, ça ne sera pas des gros bénéfices, mais elle va certainement dégager des bénéfices. Et avec le temps, l'activité se développant, le marché se développant, la notoriété de notre application, de notre outil et de notre entreprise se faisant, les témoignages nous aidant, on va voir notre chiffre exploser dans tous les pays du monde plus que le diabète. C'est quelque chose qui concerne tous les pays du monde. Et voilà, nos retours sur investissement en termes de dividendes seront assurément beaucoup plus importants. Donc, vous comprenez que ça va aller vite, c'est structuré. Et l'entreprise, le fondateur Ivan Santanov, sait très bien là où il va. Il sait très bien ce qu'il va faire. Il sait comment ça va se passer. Et vous avez compris que ce n'est pas nos fonds qui vont financer tout le projet. C'est pour ça que vous devez profiter. Nous devons tous profiter dès à présent pour pouvoir obtenir le maximum de parts d'investissement à vil prix. Parce que dès que les baleines vont entrer, les parts d'investissement vont devenir chères, très coûteuses. Ça va devenir hyper cher. Hyper cher. Au point de souci, vous n'avez pas profité. Quand elles étaient encore moins chères, vous allez avoir du remord. Et après ces trois phases, ou ces trois stades, il y aura... Le quatrième stade qui est celui de, de, de l'ancrer sur les marchés boursiers, les marchés publics, pour aller lever des grands, de grosses sommes d'argent pour pouvoir davantage démultiplier. Why not des filiales Parce que moi, je rêve d'avoir une filiale construite au Cameroun, hein, une filiale construite au Cameroun qui va produire ici au Cameroun, distribuer cette application, cet outil ici au Cameroun, ou why not même dans la sous-région. C'est mon rêve, c'est mon ambition. Et je voilà, c'est pour ça que je ne souhaite pas seulement rejoindre ce projet en tant qu'investisseur, mais aussi en tant que partenaire, aussi en tant que partenaire, aussi en tant que futur distributeur de cette application dans, dans mon pays. et donc Du coup, voilà la vision. Et vous pouvez vous aussi, vous devez vous aussi avoir cette vision multidimensionnelle qui optimise comme ça vos gains qui optimise votre potentiel, qui optimise vos chances de construire un véritable édifice ou alors une véritable santé, euh, euh, santé euh, et, et, et, et, et financière. Donc, voilà de quoi est-ce qu'il s'agit. Très chers membres, vous qui avez sacrifié de votre temps pour être là euh, euh, ce soir. Donc, trois stades. Nous sommes actuellement au stade précis et à l'étape... Euh, à l'étape 2 du projet et c'est l'étape où vous pouvez rejoindre rapidement, facilement ce projet et acheter des parts d'investissement à des prix, à des prix très, très bas, à des très très bas prix. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions avant que je vous présente la grille, la grille des packages la grille des packs à l'étape 2, parce qu'il y a quelqu'un qui est certainement en train de me dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir rejoindre le projet, mais pour pouvoir rejoindre... OK, nous avons eu une petite interruption due au réseau. Donc, j'ai besoin, premièrement, de vous inscrire à travers un lien d'inscription que peut vous fournir euh, celui qui vous a invité à cette présentation. Et la deuxième chose, vous remplissez, en cliquant sur ce lien, vous accédez à une page qui vous demande un certain nombre d'informations vous concernant. Vous remplissez toutes ces informations. La troisième étape consiste à recharger. Le, le montant correspondant à l'investissement que vous voulez faire dans votre back-office, dans votre back compte interne, vous le faites en dollars ou alors à travers l'un des différents moyens disponibles dans la plateforme, vous pouvez le faire à, à, à, à partir d'une carte bancaire, vous pouvez le faire à partir des crypto-monnaies, vous pouvez le faire à partir de certains portefeuilles numériques. Bref, il y a, des, il y a euh, euh, dans le back-office tout un ensemble de moyens, choisissez simplement celui qui vous, qui vous facilite la tâche. Et enfin, quand vous avez rechargé votre compte, tout ce que vous avez à faire, c'est de valider votre pack d'investissement. Donc, c'est quatre étapes simples pour lesquelles nous sommes disponibles à vous accompagner. Quels sont donc les parts? Quels sont donc, comment, comment est-ce qu'on achète ces parts? Voici la grille de prix. Vous, avez, vous achetez des packages. Un pack, c'est quoi? C'est une quantité de parts d'investissement que vous achetez. Donc, vous avez des paquets de 1 000 1 000 par exemple, vous permet d'avoir 940 à 944 000 par d'investissement. Et ce paquet de 1 000 vous pouvez le payer en mensualité, en une mensualité, en dix mensualités ou en 20 mensualités. Donc, vous comprenez que Ivan Santanov tient à ce que vous ayez la facilité possible pour pouvoir... pour pouvoir contribuer, apporter vos, une part de vos revenus à ce projet. C'est parce que, oui, considérant que vous avez certainement peut-être des revenus périodiques, il est question pour vous tous les mois de disposer d'un petit budget et de le mettre à la disposition de ce projet. Donc, vous pouvez prendre des paquets de 1 000 payables à une, 10 ou 20 tranches. Par exemple, si vous payez en 20 tranches. Ça vous fait seulement 50 dollars tous les mois. 50 dollars tous les mois, c'est environ 35 000 francs. Environ 35 000 francs. Environ, maximum, même 35 000 francs. Donc, voilà, 35 000 francs tous les mois. Et en 20 mois, c'est-à-dire en une année et en une année et 8 mois, vous avez payé vos repas. Maintenant, il y aura des mois où vous, vous, vous, vous pouvez payer, des, vous pouvez faire des anticipations de paiement. Et quand vous faites des anticipations de paiement, d'ailleurs, vous avez même des bonus de part, d'investissement supplémentaires qui vous sont offerts. Vous pouvez, vous pouvez donc payer deux, trois tranches et aller rapidement. Et une fois que vous avez terminé vos repas, vous pouvez en prendre d'autres, autant que vous voulez, autant que vous pouvez, autant que vos moyens financiers le permettent. Donc, vous avez des paquets de 1 500 2 000 3 000 5 dollars. Vous savez, ce que j'aime sur ce projet, c'est que qu'Ivan veut avoir autour de lui des gens qui comprennent ce qu'il veut faire, des gens qui comprennent ce que c'est que euh, euh, le projet dans lequel il est en les embarquer, des vrais investisseurs, des gens qui veulent vraiment se construire une, un, un, un, voilà, une véritable santé financière dans les années qui arrivent, des gens qui veulent vraiment détenir, euh, euh, dire qu'ils sont de vrais actionnaires de ce projet. C'est pour ça que les PAC commencent à 1000 dollars. Mais moi, j'aime à dire à mes frères africains, pourquoi se contenter d'un pack de 1 000 alors que ces si vont jusqu'à 50 000 Pourquoi rester à la queue, à la queue sous prétexte qu'on teste, sous prétexte qu'on essaye Vous essayez quoi Vous testez quoi La meilleure chose que vous avez à faire, c'est de prendre votre temps pour faire les recherches sur le projet, pour analyser le projet, pour poser toutes les questions sur le projet, pour sonder. Vous assurez que le projet est bon. Et dès que vous avez pris le temps qu'il faut pour faire cela, foncez véritablement. Allez-y franchement. Au lieu de prendre un pack de 1 000 pourquoi ne pas prendre un pack de, 30, de, de 3 000 3 000 que vous pouvez payer en 25 mensualités. C'est juste pour nous encourager à être ambitieux. Je sais que c'est un problème aussi de moyens. Nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Mais c'est juste pour vous encourager à vous dire que investir, c'est risqué, investir, ça demande du courage, investir, ça demande de, de l'intelligence, mais quand vous voulez le faire, quand vous avez décidé que vous voulez investir, investissez franchement, parce que c'est en investissant franchement que vous augmentez vos assiettes de revenus potentiels dans les années à venir. Donc, euh, voilà les packages, il y en a de 5 000, 17 000, 20 000, 50 000. Donc, c'est actuellement, mais je peux vous promettre que plus le projet va se matérialiser et va avancer en étapes et en stades, ne soyez pas surpris que ces packs de 1 000 dollars disparaissent. Disparaissent, ces packs de 1 500 dollars disparaissent pour laisser place aux packs de 5 000 dollars à montant. Et on se retrouve avec des packs de plus de 50 000 dollars, des packs de 100 000 dollars, 200 000 dollars, 500 000 dollars. Donc, s'il vous plaît, si vous croyez que ce projet peut vous intéresser, rejoignez le pendant que vous pouvez encore acheter des packs de 1 000 avoir énormément de, de parts d'investissement ou alors des packs de 2 000, 3 000, why not même 5 000 Voilà, c'est ainsi que vous maximiserez vos chances de faire de bonnes, de bonnes affaires dans ce projet. Donc, voilà ce que j'avais préparé pour vous ce soir à cré -Chéma qui avait créé chez participants, qui avait voulu être là. Avez-vous des questions? Si oui, c'est le moment pour vous de poser toutes vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les poser. Je vous reçois. Je vous écoute. OK, je m'avais vais vous donner la possibilité, vous-même, de pouvoir ouvrir vos micros. OK, vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros. Si quelqu'un veut ouvrir son micro, il peut le faire. Il peut le faire et il peut ouvrir son micro et poser la question. Nous avons encore cinq minutes et puis ce sera la fin de notre webinaire de ce soir. Posez vos questions. Bonsoir à mon ami Gideon, <rire> Broda Gideon, mon frère. Bonsoir, merci d'être là. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a des questions pour euh, moi ce soir? Est-ce que tout est clair? Voilà, Yves, Yves Degbo. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Mais rassurez-vous. Le webinaire est enregistré. Il sera disponible dès demain dans notre chaîne YouTube. Et le lien va être diffusé dans, le, euh, euh, dans, les, forums, dans les forums. Et deuxièmement, euh, le, le webinaire passe aussi en, en direct sur la page Facebook. Et vous pouvez à tout moment revoir ce, ce, ce webinaire sur cette page-là, partager, échanger avec bien d'autres personnes. Donc, voilà. Euh, ce que j'avais à vous présenter ce soir. Merci à vous tous d'avoir répondu présent, d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez compris. Mercredi, mercredi le grand rendez-vous c'est demain. Nous avons un, un, un, un fantastique rendez-vous demain. Demain, notre fondateur sera là pour vous présenter l'équipe qui se cache derrière ce projet. Waouh, waouh, waouh. Je vous en prie soyez présents, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous tous qui êtes là ce soir, ne manquez pas cet événement parce que vous allez connaître, il va vous présenter toute l'équipe et l'équipe sera là. L'équipe pourra parler avec vous, l'équipe pourra échanger, vous pourrez poser des questions. Et il a des annonces fortes qu'il va faire demain. va Santano va annoncer, c'est juste énorme. Donc je vous en prie, un projet comme celui-ci, vous ne pouvez pas investir dans un tel projet sans connaître vraiment qui est derrière ce projet. Vous ne pouvez pas mettre de l'argent dans un projet sans connaître les véritables propriétaires, les véritables fondateurs, les véritables acteurs de ce projet. Et demain, toute la liste des acteurs va vous être présentée et expliquée. Et il y a des informations fortes, des informations importantes qui ne bon que vous sachez, je sais que ce sera un moment vraiment joyeux, un moment de, de, de voilà, un moment assez édifiant avec notre fondateur. Et ce sera aussi, why not, l'occasion pour, pour vous de lui poser toutes vos questions et voilà, d'avoir les réponses de la voix la plus autorisée sur ce projet. Sur ce, merci à vous tous d'avoir euh, répondu présent à cette invitation. Bonne soirée, à mercredi prochain lorsqu'il sera 20h du Cameroun, nous serons connectés. Je serai connecté. Je vous apporterai ma collaboratrice Lola Massa et moi et les et mes autres collaborateurs qui sont là les, qui travaillent avec nous. Nous allons vous apporter de nouvelles fraîches. Nous allons vous tenir au Nous allons vous expliquer encore d'autres aspects en profondeur de ce projet pour que vous compreniez. Qu Il faut faire confiance à Eva Santanov. C'est vrai, c'est un risque. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez mettre de l'argent quelque part où. Vous n'avez pas de non, c'est risqué, mais ce monsieur, j'étais à Moscou, je l'ai vu, j'ai envie de lui faire confiance. En tout cas, moi, je le fais déjà confiance, j'ai envie de bosser avec lui, j'ai envie de bosser à ses côtés, j'ai envie de l'accompagner, j'ai envie de, de mettre toute mon énergie pour réussir ce projet. Parce que ce projet, certes, va aider l'Europe, mais ce projet va aider l'Afrique, ce projet va aider le Cameroun, ce projet va aider certainement des membres de ma famille ce projet va aider des amis à moi, ce projet va aider des connaissances à moi dont j'ai envie de bosser, de travailler, de mettre un peu de mon argent, de mon énergie, de ma connaissance, de tout ce que je fais là actuellement pour que le monde entier en profite. Et c'est à cela que Ivan Saltanov vous invite, c'est cela qu'il voudrait vous proposer. Donc, rejoignez-nous si vous, euh, vous êtes convaincu. Mais si vous avez peur, si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à participer à nos différents webinaires, à faire vos propres recherches parce que voilà, c'est l'investissement. Avant d'investir, vous devez être sûr d'avoir très bien compris ce dans quoi vous mettez vos argent et le risque que vous prenez. Ciao, ciao, bonsoir, à mercredi prochain. Bonsoir à vous.